Tout bon randonneur le sait, emprunter une voie préalablement tracée rend le chemin plus agréable et praticable, car l'on évite notamment les erreurs de parcours que d'autres auront faites avant nous. Libre ensuite à chacun d'adapter sa promenade à ses envies, de découvrir de nouveaux points de vue et sentiers, comme d'en faire profiter les autres. Ces sentiments de liberté et de partage, nous avons voulu en faire plus qu'un credo. Nous en avons fait un outil, disponible pour tous GeoTrek, c'est un ensemble de solutions open source créées pour gérer, administrer et valoriser la randonnée et l'outdoor de la manière la plus ouverte et autonome qui soit. Pas de plateforme centralisée ni de gouvernance unique, car aucune adhésion n'est nécessaire. Ainsi, acteur public ou privé, qui que vous soyez, vous êtes libre de télécharger gratuitement GeoTrek et de faire votre ses fonctionnalités d'utiliser vos propres ressources techniques pour déployer cet outil open source comme de le connecter avec d'autres. D'un côté, GeoTrack Admin permet au travers d'une interface enrichie de multiples modules la gestion des sentiers de randonnée, des itinéraires, des sites, parcours outdoor et des patrimoines qui leur sont associés, y compris leur signalétique, aménagement et entretien. De l'autre, GeoTrack Rando et GeoTrack Mobile sont des outils de promotion entièrement customisables à vos couleurs et, selon vos contenus, de véritables guides dynamiques et pratiques de vos territoires destinés aux pratiquants d'activités et touristes. En 2012, nous étions une poignée d'acteurs à lancer cette initiative. Aujourd'hui, une centaine de structures profitent de ces outils et continuent de les enrichir en mettant en commun chaque nouvelle fonctionnalité. Localement, des collaborations se construisent pour partager Geotrek et valoriser ensemble les itinéraires et pratiques outdoors d'un même territoire. C'est cette volonté de liberté et de co-construction qui nous anime, et nous la portons grâce à une communauté d'utilisateurs et de partenaires passionnés, actifs et impliqués qui s'unissent pour le même but, faire perdurer GeoTrek et amener l'outil comme les plus belles idées vers de nouveaux horizons.